Ce chiffre à présent 9 milliards d'euros par an, c'est ce que nous dépensons pour l'achat de meubles, soit 320 euros par ménage. Pour réduire la facture, une Vosgène a sa propre solution écologique. Stylian Apev et Olivier Bouillon ont essayé la fabrication de meubles en carton récupéré. Dans cette période de rentrée scolaire, vous avez peut-être besoin d'une étagère ou un meuble de rangement. Pourquoi ne pas le fabriquer en carton En utilisant 1 kg de carton récupéré, on préserve 2,5 kg de bois. Au premier coup d'œil, on dirait une cuisine ordinaire. Et pourtant, chez Sophie, presque tout est en carton. Alors ici, vous avez mon vaisselier, mon range-bouteille. Là, j'ai une table que j'ai réalisée en carton. Euh, un coin pour ranger mes fruits et légumes. De... Cuisine, canapé ah, ou dressing. Elle a équipé son appartement avec des meubles qu'elle fabrique elle-même. Une passion qui dure depuis déjà 7 ans. J'ai un, un besoin, je m'aperçois que j'ai besoin de ranger certaines affaires. Donc en fonction de la place que j'ai, je vais commencer à créer un meuble sur mesure. Donc je vais commencer à prendre une feuille, faire mes... Mes calculs et à aller chercher le, le carton dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser mon bonheur. Avant la fabrication, direction la zone commerciale la plus proche, car Sophie récupère les cartons jetés par les enseignes. Ah ben, Aujourd'hui, hein. dans cette entreprise, 60 mètres cubes de carton partent tous les mois au recyclage. Un carton de bonne qualité qui fait le bonheur de Sophie, même s'il a des résidus d'encre et de colle le carton il est beau, il est grand, euh, vous voyez par exemple celui-là, on va l'utiliser plutôt du côté là, euh, après quand on va mettre la peinture dessus, ça ne dérangera pas. Léger, maniable mais solide, le carton est devenu un matériau à la mode. Les meubles en carton sont en vente sur internet. Mais Sophie, elle préfère partager son savoir-faire avec la communauté de It Yourself, en français, faites-le vous-même. Donc là maintenant je vais vous montrer comment bien couler l'extérieur du, du carton. J'étais un petit peu révoltée quand j'ai démarré je de trouver des, des stages qui étaient genre à 500 euros pour une end Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tout le monde ne peut pas se le permettre quoi d'apprendre, alors que ben, à la base, euh, c'est quand même euh, quelque chose d'essentiel de pouvoir se lever, euh, chez soi. Cette démarche écologique et économique Sophie l'explique dans ses tutos et formations en ligne. Et n'oublions pas, recycler le carton permet de sauver des arbres.